Alors La, la réponse euh, n'est évidemment pas aussi simple que cela, puisque euh, le souhait de Suez, euh, ce n'est pas seulement d'avoir une participation dans une entreprise, c'est aussi de pouvoir être associé euh, au management de l'entreprise. Et pourquoi souhaitons-nous être associé au management de l'entreprise pour pouvoir déployer nos savoir-faire. Notre métier n'est pas juste d'être actionnaire. Ça c'est un métier de financier. Notre métier c'est euh, de faire travailler nos ingénieurs, de euh, partager nos savoir-faire, euh, d'améliorer la qualité euh, de l'eau, d'améliorer le rendement des réseaux, euh, d'améliorer euh, le taux de paiement euh, par les usagers. Donc de faire en sorte que, au total, l'entreprise apporte un service de meilleure qualité aux usagers. Donc pour répondre à votre question, on est intéressé en tant qu'un groupe spécialisé dans le domaine de l'eau, à la condition qu'on puisse travailler aux côtés de la ville de Thessalonique pour améliorer la qualité de service pour les usagers.